La composante écrite de l'Évaluation de littératie de la 12e année, Français langue seconde immersion, est composée de deux parties, partie A et partie B. Tous les élèves complètent une partie identique, la partie A. La partie A présente une variété de textes de différents formats provenant de diverses disciplines. On vous demande de lire, de visionner ou d'écouter chacun des textes. Par exemple, un texte peut être une vidéo, un reportage, un article ou une infographie. Puisque l'évaluation de littératie contient des vidéos, il est très important de vérifier le bon fonctionnement de vos écouteurs avant de procéder au premier texte de l'évaluation. Pour en savoir plus sur l'évaluation de littératie, veuillez explorer l'évaluation type et visionner les autres vidéos de la série.